Une malédiction s'abat sur le village de l'Iverdain, nous allons voir ça de plus près. Nous sommes dans le vortex, on arrive, je cours sur mon destrier pour rejoindre nos amis. On est arrivé sur les remparts de l'Iverdain. d'armes <rire> combat Robobrol en trois manches pas une pas deux trois EASY